Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information internationale sur la télévision officielle Vision 4. Vision 4 cette semaine s'est baladée sur le continent africain à travers le monde parce que justement, le petit continent bleu euh, voilà, la grande planète bleue est menacée, menacée par ses enfants, menacée au Tchad, au Tchad où euh, la marche du 20 octobre dernier a entraîné une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés et le président de la transition Ahmad Idris Deby euh, qui assure cette transition pour deux ans est sorti justement pour cadrer les uns les autres et voilà expliquer la position du gouvernement face à ces violences-là qui ont opposé la police aux manifestants euh, pro-démocratie qui voulaient justement que cette tradition, cette transition-là soit tout simplement arrêtée le 20, le 20 octobre, justement, avec ce qui s'est passé au Tchad. On reviendra aussi sur le reste de l'actualité africaine, non sans oublier cette actualité qui est importante, le 20e congrès, du Parti communiste chinois euh, qui s'est tenu du 16 au 23 octobre et là, là, au terme duquel euh, le président sortant Xi Jinping euh, secrétaire général du parti qui a été reconduit pour un troisième mandat exceptionnel euh, voilà, pour un autre mandat encore pour 5 ans et, qui va reprendre la tête euh, du Parti communiste chinois et diriger encore la Chine pendant 5 ans et bien évidemment euh, on essaiera de voir avec ce Parti communiste chinois, Quels sont, quel est l'état des relations entre ce parti communiste-là et les états africains avec lesquels la Chine a des liens étroits et très séculiers. Et donc on reviendra à toutes cette actualité-là, mais euh, on recevra justement dans le cadre de cette actualité euh, le secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, un parti d'obédience socialiste qui a de fort, des atomes crochus justement avec euh, l'international socialiste, c'est le docteur... Euh, Pierre Balaguel, qui est avec nous et qui sera là tout à l'heure pour en parler. Juste le temps de prendre le tour du monde de l'actualité internationale en images. Et on se revoit tout à l'heure. A tout de suite. 50 morts déclarés et plus de 300 blessés, aucun remord des autorités. Et pourtant, les forces de l'ordre ont eu la main lourde jeudi dernier. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, lui, justifie cette violence inuit des forces de défense et de sécurité au mépris de toutes les règles des droits humains par... A cet égard, je voudrais exprimer mon total soutien au gouvernement, aux forces de l'ordre et à toutes les parties mobilisées pour maîtriser cette situation. Pour le gouvernement, la marche de jeudi n'était ni plus ni moins qu'une insurrection infiltrée par des forces paramilitaires et autres mercenaires armés. Qui sont-ils ces agents infiltrés Le patron de la transition est resté sans réponse. Ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une vraie insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. Au moment où le pays pleure ses enfants, les parents des victimes veulent savoir. Un deuil national de sept jours a pourtant été décrété, mais combien mourront encore sous les balles du CMT Combien de Tchadiens devront patienter au péril de leur vie pour l'instauration d'une démocratie véritable et d'une paix définitive dans un pays dont les équilibres sont précaires depuis les années 60 Mis à part l'Union africaine dans le chapitre des condamnations, c'est le mutisme total. Comment une marche pacifique qui devrait être encadrée peut-elle autant dégénérer et faire autant de victimes d'une brutalité qui n'a ému aucune organisation des droits humains ni des grandes chancelleries occidentales toujours pront à condamner les pays africains et certains régimes avec lesquels ils ne sont pas en accord. En tout cas, le peuple tchadien à travers sa jeunesse veut tourner la page débit, rejetant de fait cette succession dynastique au sommet de l'État. Malgré la nomination à la tête du gouvernement du doyen Saleh Kebzabo et le dialogue national boycotté par la société civile, le peuple tchadien lui ne baisse pas la garde. L'administration applique le droit, applique la légalité. Madame la professeure Danielle Darlan, elle est à la Cour constitutionnelle. Elle est régie par le statut général de la fonction publique. Il n'y a pas un statut particulier de juge de la Cour constitutionnelle. Voilà qui vient répondre juridiquement avec le droit à l'appui aux allégations et à la mauvaise interprétation des textes faits par certains partis politiques qui ont encore du mal à digérer le décret rapportant la disposition interinant l'élection de Mme Darlan à la Cour constitutionnelle. Il y en a qui interviennent et qui disent que non, ben on devait d'abord attendre le vote d'une un, loi fixant les conditions. Mais c'est faux. Il ne peut pas avoir deux lois pour régissant la situation des enseignants du supérieur. Les, tous les enseignants du supérieur sont d'abord régis par le statut général de la fonction publique. Il y a une loi et maintenant à l'intérieur de ce statut... Il y a des dispositions qui euh, attendent des décrets d'application. Est-ce qu'on va dire que c'est la vengeance ou bien c'est un coup d'État constitutionnel? En qualité de juriste et enseignant de droit constitutionnel à l'université de Bangui, le docteur Nduy Abela dit le droit en la matière. Le chef de l'État en tant que chef de l'administration n'a fait qu'appliquer la règle de droit. Et donc ce n'est pas une question d'interprétation de la constitution. L'administration n'interprète pas. La constitution fait partie de ce que certains grands juristes appellent le bloc de la légalité. Tout le droit positif appelé à s'appliquer sur un territoire, l'administration est le, la première à appliquer la règle de droit. Le publiciste exhorte ses confrères et les manipulateurs du peuple et de la communauté internationale à savoir lire le droit et à faire valoir l'état de droit. On n'induise pas le peuple centrafricain ou la communauté internationale en erreur. L'interprétation, de la règle de droit, ce n'est pas affaire des magistrats ou des avocats. Il faut revenir vers l'université parce que nous nous faisons du droit comparé pour avoir de la lumière. Et tant qu'on restera avec des petits privatistes, etc., pour l'interprétation, donc on est en train d'induire les gens en erreur et ce n'est pas normal. Pour lui, la République centrafricaine n'a plus besoin des débats stériles. Il évoque donc le cas du président de l'Assemblée nationale et du président de la République, tous deux enseignants du supérieur, ayant déjà atteint l'âge de départ à la récrète à la fonction publique. Il y en a qui disent « Pourquoi le président de la République n'est pas sur la liste ?» Maintenant, voyez encore erreur de réflexion. Le président de la République, quand il déposait sa candidature à la présidence de la République, a introduit ce qu'on appelle une demande de mise en disponibilité. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas nommé ici par décret. Il est désigné par le peuple, il est député de Baoro et à la faveur du dédoublement fonctionnel. Il est député de la nation. Bon, seul le peuple peut le révoquer. Voilà donc qui vient tout simplement dire le droit. Euh, bonsoir, euh, docteur Baléguel. Bonsoir. Eh bien voilà, l'actualité cette semaine, quand même, on revient sur euh, le 20e congrès du Parti communiste chinois, un, un parti qui a vu euh, à la maison du peuple à Pékin plus de 1000 délégués quand même venus de toute la Chine pour venir reconduire le, le grand chef euh, Xi Jinping qui est reparti pour cinq ans, voilà, un troisième mandat exceptionnel. Comment est-ce que vous appréhendez tout cela, un troisième mandat exceptionnel dans une Chine aujourd'hui et dans un parti communiste qui avait déjà défini euh, les lignes, la ligne de conduite bon, mais Je crois que, en regardant la Chine aujourd'hui, c'est le plus grand pays du monde en termes de population. Donc c'est le pays le plus peuplé Et... Le parti même, le parti communiste, le Chinois, c'est un parti créé vers 1925, si je me trompe. Hein. Donc ça fait 98 ans par là. Et nous avons vu par les images, de la télé, une certaine discipline hein, au sein du mouvement. Et dans la salle, tout, est bien, tout était bien arrangé. Et puis ils ont reconduit... Le secrétaire général qui, du reste, est chef de l'État, le président de la, de, de la Chine. Et je crois très bien, au vu des résultats, il a atteint beaucoup plus d'objectifs. Donc vous voyez, la Chine sort de très loin. Un pays, malgré sa population qui a été dominée, un pays qui est passé par une population incontrôlable et ils ont pu contrôler la, la, la situation, la, la population. Donc, euh, ouais, les stratégies de développement, à mon avis, ont, ont fait que, avec tous les résultats qu'on a eu ces dernières années, donc, il ne devait que reconduire les dirigeants. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, parce qu'un dirigeant a eu des résultats qui sont des résultats euh, favorable à son pays, à son peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, ces dirigeants-là devraient, au nom des résultats, pouvoir marcher au-dessus des conventions, des consensus, des lois et voilà, de tout ce qui a été mis en place comme garde-fou par rapport à la bonne marche de l'État. Je veux prendre justement ce troisième mandat qui est un peu contesté. On a vu Hu Tao, l'ancien président qui a été sorti Manu Militari de la salle simplement parce qu'il avait contesté. Il était contre ce troisième euh, quinquennat de, de Xi Jinping. Mais je crois que chaque pays s'arrange par rapport à ses intérêts. Vous avez beau dire que ce n'est pas les résultats, peut-être vous pouvez penser que ce n'est pas les résultats qui font la politique politicienne, parce qu'il n'est pas voté seul dans tous les cas. Ils sont à six, ils sont à six qui vont conduire le pays. C'est le seul qui, d'ailleurs parmi les six, beaucoup n'ont pas été... Reconduire. Bon, bien qu'on dise que les gens qui l'a mis là sont des gens qui sont ses propres personnes, mais si dans une assemblée de ces gens, les représentants des régions et des zones acceptent de les reconduire, ça veut dire qu'ils ont une base sur laquelle on la reconduit. Bon, peut-être que sur la gestion de la démocratie à l'occidental, ce n'est pas acceptable, mais la démocratie à l'Oriental, est une démocratie pour par objectif. C'est ça que je pense. Parce que nous, tuer ces résultats, je ne crois pas qu'on aurait pu le reconduire. Les résultats de Xi Jinping parlent pour lui. Xi Jinping prend un pays qui a été, euh, qui commençait déjà à menacer les grosses démocraties occidentales et les grandes économies du monde. Et aujourd'hui s'impose en 10 ans quand même comme la première économie du monde. Ces résultats parlent pour lui. Est-ce que cette Chine-là, que nous regardons avec des yeux très affectifs, je veux parler du continent africain, est-ce que cette Chine-là est proche de nous ou est très éloignée de nous mais je pense que la Chine a été toujours proche des pays africains, parce que nous sortons, nous avons à peu près le même cheminement. Je viens de le dire tout à l'heure que la Chine a été aussi un pays qui a été, disons, on peut même dire colonisé. Bon, mais ils s'en se sortent comme vous, vous avez vu. Et les pays africains aussi, nous étions à un certain moment tous les pays... Disons non alliés, les pays du tiers monde, la Chine, il y a beaucoup, longtemps, n'était pas un pays développé, sauf dans le point de vue armement. Donc je crois que l'Afrique a beaucoup de choses à apprendre à de la Chine. D'abord, la, la rapidité avec laquelle la Chine atteint les sommets du développement, ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Alors. Il y a aussi une autre chose, peut-être plus tard on va parler des relations entre euh, l'Afrique et la Chine, je ne sais pas si vous voulez qu'on y aille directement. On oh, peut y aller justement, justement c'est la, la question Alors, que je voulais vous poser juste après voilà, la donc, Vous voyez, la Chine, les relations sinon africaines sont des relations qui ne sont pas basées sur des conditions. L'aide de la Chine avec nous ne nous dicte pas ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce qui, qui, ce qui gêne les relations entre les autres pays, le Cameroun, ou bien les autres grandes institutions internationales, et le Cameroun, c'est qu'on vous trace un chemin. Et c'est sur ce chemin, c'est là qu'on vous donne de l'aide. Je veux parler de l'agriculture. Vous voyez qu'à un certain moment, on avait notre agriculture, vous produisez, on vous prend votre, ce que vous avez produit, on vous retient de, de l'argent pour faire la stabilisation des prix. Et cet argent sert, sert à faire les routes, cet argent sert à vous acheter les, les, les, les pesticides, à vous acheter les engrais. Et du coup, on nous dit que non, non, non. Et à ce moment, il y avait un développement dans nos pays, mais on nous impose que ce n'est plus ça. Maintenant il faut créer des giques il faut créer des petites structures, on ne veut plus que l'État susventionne l'agriculture. Or ce n'était pas ça. C'est l'argent qu'on retenait aux agriculteurs qui servait à acheter les anglais. Et du coup, on a complètement bouleversé le tissu économique rural de Cameroun. Parce que nous, on nous impose ce qu'on doit faire pour avoir de l'argent. Docteur Baléguel, vous parliez tout à l'heure de ces relations, vous m'avez pris au mot, ces relations entre la Chine et l'Afrique. On s'est toujours, euh, toujours calqué sur le modèle chinois, je parle des pays africains, par, affect, par affectivité, on se dit c'est un pays aussi qui a été prouvé par la colonisation autant que les pays africains. Mais aujourd'hui on sent quand même, euh, avec euh, cette éclosion de la Chine et cette imposition de la Chine aujourd'hui sur le plan économique, cette Chine aussi qui devient un peu prédatrice, pas très différente. De cette euh, coopération et voilà de, de ce dont vous parlez tout à l'heure euh, au sujet des Occidentaux. Comment on explique ça Alors vous dites que la Chine est un peu prédatrice. J'ai lu, après plus, plus récemment, très récemment, le livre de Hilaire de Prince Fokam. Euh, il, Fokam, oui, il parlait, je crois, des de relations. Sinon, Camerounaise à, à, à deux vitesses où il disaient que la Chine fait du gaillant-gaillant et nous autres on fait du perdant-perdant. Mais il faut comprendre en coopération c'est vous qui définissez votre stratégie. Si vous ne définissez pas votre stratégie ce n'est pas celui qui vient faire la coopération avec vous qui doit définir votre stratégie. Et, et, et donc il faut que les pays africains définissent des stratégies claires, ce qu'ils veulent avant d'entrer dans le, le, le, le, le chemin de la, de la coopération. Quand on parlait des pays, de, de, si les gens viennent et qu'ils ont besoin de matières premières, vous aussi vous avez besoin d'autres choses. Et c'est pour cela que, bon, les relations avec la Chine qui ne sont pas dictées, nous, nous, sommes, nous sommes favorables pour vivre qu'on développe des bonnes stratégies, c'est-à-dire vouloir à la chine voilà ce que nous voulons et eux aussi viennent ici parce qu'ils veulent quelque chose donc vraiment si on ne se comprend pas sur ça ça veut dire qu'on a perdu notre les, les, les notions nationalistes et le pan-africanisme on ne peut pas rester là à crier tout le temps que l'autre il, il vient faire le prédateur chez moi et vous vous êtes qu'est ce que vous avez dit mais de plus en plus aujourd'hui, quand même, je ne voudrais pas peut-être contredire ce que vous dites. Je ne fais que. me, fait, je me fais passer pour celui-là qui relève opinion, les opinions des peuples africains aujourd'hui qui, de plus en plus, trouvent quand même que quelque part il y a cette Chine qui arrive. Avec une force de proposition, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est les États africains qui devraient pouvoir définir les canevas et les pans de cette coopération avec la Chine. Mais on s'aperçoit quand même aujourd'hui, et le fait est là, c'est que cette Chine, aujourd'hui, est l'un des partenaires auprès duquel l'Afrique est plus endettée qu'elle n'a jamais été endettée, par exemple, par rapport à l'Occident ou aux États-Unis et aux gens du Nord. Oui, oui. on explique ça oui, oui, oui, la dette n'est pas une mauvaise chose. Vous pouvez que l'argent ait servi à quelque chose. Mmh. Donc, quand vous prenez le palais de congrès, il est là, il nous sert à. Si on s'est endetté pour le palais de congrès depuis des années, mais on a ça, ça nous a aidé à faire des réunions, des réunions, à recevoir des, des, des, des conférences internationales. Si vous prenez le palais de sport, ça nous a été. Si vous vous endettez pour bien, pour développer votre pays, ce n'est pas une mauvaise chose. Encore que la dette, on ne vous oblige pas à prendre de l'argent. C'est vous qui prenez l'argent pour, pour faire quelque chose. Maintenant, apparemment... Le bâton dit Je ne suis pas spécialiste de la coopération avec la Chine, le, le, le, le, le chénonnement devient un peu difficile. Mais quand vous allez avec un pays comme ça, c'est pour cela que je dis, et je le redis, qu'il faut définir ses stratégies, vous connaissez, vous étudiez d'abord les pays avec qui vous faites la, la, la, la, la coopération. Et vous choisissez. De, vous voyez on est dans un, un monde qui nous donne le choix. Parce que maintenant. Il y a le Brésil, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a les pays occidentaux, il y a la Russie, il y a tout ça là maintenant. Donc on, peut, on doit définir de bonnes stratégies et jouer avec qui peut nous faire nous aider pour notre développement. C'est ça, le monde est ouvert aujourd'hui. On ne peut pas se lamenter aujourd'hui d'une coopération qui ne va pas, si la coopération ne va pas, on va ailleurs. On va ailleurs justement vous parler de cette coopération, on va un peu revenir sur le cas du Cameroun. Je disais encore à partir de la seconde moitié du siècle dernier, la Chine de Mao Zedong décide de rentrer en Afrique justement pour accompagner le mouvement des indépendances et rencontrer des partis qui ont, comme quelqu'un dirait, qui ont cette, ce, ce toupet-là de pouvoir dire non à la colonisation occidentale sur le continent africain et commencer à batailler pour la. La sortie du joug occidental. Cette Chine-là, présente au Cameroun et cette Chine arrive au Cameroun, trouve quand même le parti, celui-là qui mène la lutte d'indépendance, qui est un parti d'obédience socialiste qui est dirigé par Ruben Et euh, Qu'est-ce que cette Chine-là, lorsqu'elle arrive au Cameroun, comment est-ce que euh, le contact se fait entre euh, la Chine de Mao et bien évidemment les, les dirigeants de l'UPC de l'époque bon, Écoutez, vous savez, la Chine avait déjà défini son orientation, celle de soutenir les pays qui luttent pour leur liberté, ayant elle-même subi des frustrations sur le plan colonial. Et donc, quand on trouve le Cameroun comme l'un des premiers, l'UPC est l'un des premiers partis qui ouvre la lutte et amorce la lutte pour l'indépendance. Étant donné que nous sommes sous tutelle des Nations Unies. Nous ne sommes pas une colonie euh, française, nous ne sommes pas une colonie britannique, mais on nous considère comme telle. C'est pour ça qu'à un certain moment, les gens se décident, ils se disent, que mais comment Nous sommes sous tutelle, ça la tutelle va finir quand Et c'est là que la Chine commence à soutenir le Cameroun, au niveau des Nations Unies, que la question posée par le Cameroun était une question pertinente. Hein Vous ne pouvez pas, alors que les autres pays avaient un faim, une fin, des tutelles, le Cameroun n'avait pas la fin de tutelle. Vous ne pouvez pas être sous tutelle sans vous dire quand est-ce que la tutelle va finir. Et donc, le Cameroun pose le La Chine, et bien entendu, les autres pays comme la Russie, comme à l'époque l'Union soviétique, soutiennent le, le Cameroun. Et ils ont fait jusqu'après jusqu les indépendances. Parce que l'octroi de l'indépendance, tel que l'avait solliciter l'union des populations du de Cameroun, ça ne va pas être comme cela. Et donc, il y a une partie des, des, des, des UPC qui n'était pas d'accord avec cette manière de mener le Cameroun à l'indépendance. Et cette partie était soutenue par la Chine. Et ça, ça va jusqu'en 1971. Et jusqu'en 1971, le Cameroun rénormalise les relations avec la Chine avec comme, euh, disons, dans, dans l'entente du président Amadou Aïdjo avec euh, la Chine, c'était que la Chine devait lâcher du le PC. Les indépendantistes. Les indépendantistes qui continuaient à dire que la manière dont on a reçu l'indépendance n'était pas la, la, belle, la bonne manière. Donc la Chine a signé donc de lâcher du nom des populations du de Cameroun. Et ça, c'est très important de lâcher l'union des populations de Cameroun, de reconnaître le gouvernement d'Aïdjo. En retour, Aïdjo devait accepter de reconnaître la Chine et de lâcher toutes les relations avec Taïwan. Qui, pour continuer, vous savez qu'aujourd'hui, la, la, la Chine réclame Taïwan comme une partie du territoire chinois. À ce moment, donc, les textes étaient signés clairement et les relations que nous connaissons aujourd'hui, ont démarré avec un Les choses ont évolué docteur Baléguel, aujourd'hui euh, cette UPC-là s'est émancipée mmh. euh, non seulement du pouvoir euh, étatique au Cameroun depuis les années 60, il a fait mmh. euh, ça, et, cet UPC-là a fait sa mue, Cette UPC-là aujourd'hui est devenu un parti euh, qui est une force de proposition aujourd'hui mmh. à l'émancipation, à l'évolution du Cameroun contemporain. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours des liens avec euh, quelques membres du Parti Communiste Chinois ou de cette Chine-là qui sait quand même que euh, par le passé elle a toujours été euh, aux côtés de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun À, à vrai dire, je ne pourrais pas dire oui. Je peux dire que pour dire qu'on a des relations vraiment avec la, le Parti communiste aujourd'hui, continue les problèmes que vous connaissez. Peut-être qu'on ne va pas évoquer ici. Bon, il y a des gens qui sont et euh, vraiment, j'ai profité de cette occasion pour leur dire qu'il faut que finalement on marche ensemble. Il y a des gens qui sont à l'UPC Manédem qui restent. Non, genre, on reviendra ouais, ouais. Tout à donc, on donc, donc la je dis qu'ils qui, qui qui, qui qui semblent un peu avoir certaines bonnes relations avec quelques dirigeants pour, euh, provinciaux de la Chine. M'a-t-on laissé comprendre, mais des relations direct avec le Parti communiste, qu'on apprécie très bien. Je ne peux pas vous dire qu'on a des relations dont on s'occupe de, de mettre notre parti en marche. On ne saurait parler justement de ces relations entre le parti communiste chinois et l'Afrique, sans parler d'un parti communiste, un parti socialiste au Cameroun, qui puis trouve toute sa plénitude dans l'idéologie euh, socialiste et communiste avec euh, ce que l'on sait, sans parler de l'UPC, de la marche de l'UPC. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'UPC et cette UPC, vous évoquiez tout à l'heure les difficultés, les contingences dont fait face euh, votre magistère depuis que vous avez été porté lors euh, du 8 Congrès, je crois, à la tête mm -hmm. de l'UPC. Aujourd'hui, ce parti continue de connaître des soubresauts. Est-ce que euh, l'union de l'UPC a été faite ou alors est en train d'être faite non, je vous donne... selon, les, selon les dernières actualités. Qu'on revienne un peu parce qu'il faut qu'on soit clair sur ce qu'on dit. Euh, L'amitié le, entre les partis communistes chinois ou les autres partis et l'UPC n'était pas basée sur. Le communisme. C'était basé sur le nationalisme. Et d'ailleurs, c'est ça qui a poussé la Chine. Vous voyez, Quand vous voyez ce que la Chine a été aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. C'est ça le nationalisme. Et c'est ça qu'ils voulaient inculquer. Et c'est ça que l'UPC voulait. Et c'est pour cela que on a... est passé le nationalisme, par, par même de, de l'indépendance, de la guerre de libération, c'est-à-dire vous, vous avez confiance en vous-même, en vos langue et en vos intellectuels. Donc, euh, je ne crois pas que ce n'est pas l'idéologie communiste euh, ou marxiste qui, qui dirigeait euh, l'UPC vers la Chine et les autres, les autres partis. Bon, maintenant, pour dire... Est-ce que l'unité du parti aujourd'hui, face à la marche... Du, face au parti qui est en marche, parce que je le dis, mm -hmm. le parti est en marche, derrière, selon les dernières informations, mm -hmm. euh, l'UPC aujourd'hui que vous dirigez et dont vous êtes ce que j'appellerais un peu le grand timonier à l'époque, comme à l'époque de Mao aujourd'hui, qui dirige toute cette pseudo-faction, pas des factions, parce que c'est des pseudo-factions, qui n'existent pas et qui n'ont pas existé. Est-ce que cette UPC réunifiée aujourd'hui a toute la légitimité non, écoutez, la réunification c'est un processus. C'est un processus à un certain moment. Il y a les gens qui créent toujours le désordre. Notre pays lui-même est un pays réuni et uni. Mais vous savez, à un certain moment, il y a les gens qui sortent de nulle part, au nord-ouest, au sud-ouest, Comment commencent à dire qu'ils veulent faire le. Leur... Donc c'est désordre. Non seulement ça. Ça existe au niveau du pays, ça peut exister dans les partis politiques. Et on fait tout pour trouver des moyens les plus paisibles, les plus fraternels, hein, pour qu'on reste ensemble. Malheureusement, nous sommes dans le contexte de la démocratie. Et que les gens doivent comprendre que dans une démocratie, on n'oblige pas les gens à penser de la même façon, même s'ils si ils sont dans le même parti politique. Mais il faut qu'on ait le même objectif, qui est la grandeur du parti et le développement du pays, parce qu'on ne fait pas un parti politique pour rien. On fait un, un parti politique pour participer au développement du pays, parce que ce n'est pas une association, ce n'est pas une amicale. Maintenant, lorsque vous allez vers un objectif noble, qui est le développement du pays, et Il y a la méthodologie. Vous pouvez dire que moi je vais en poussant les gens vers le haut. L'autre dit que moi je vais en tirant les gens du bas vers le haut. Mais il suffit de, de, de, de, de regarder ces moyens. Si ces moyens sont capables d'amener vers l'objectif. Donc vous vous asseyez. Vous pouvez discuter sur les moyens. Par exemple, pour vous dire clairement on va dire que nous, non, non, pour notre parti, on ne veut pas nous frotter à d'autres partis. Il y a des gens qui vous disent ça. Non, non, non, on peut aller avec les, les, les autres frères pour arriver là où nous voulons aller. Les autres sont de gauche à droite. Mais il faut accepter, pour que l'unité s'efface, que le, le, le, le groupe majoritaire qui dirige, qui doit diriger le parti à un certain moment donné, en termes de méthodologie, ayant nous tous les mêmes objectifs le nationalisme, donc c'est ça qui fait défaut et on continue. On est en train de continuer à faire des, des, des, des, des, des, des recoupements au niveau, vous voyez, des, des, des régions. Parce que, voyez-vous, il y a la politique au Cameroun. Parfois, les gens sont surpris avec, avec la démocratie. Ils ne veulent pas savoir. Ils disent ne se des... comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est la, la règle de la majorité. Je ne voudrais pas trahir un secret, docteur balé c'est euh, que euh, toutes les difficultés que votre parti a connues, voilà, euh, vous avez été cela en justice, et euh, la justice vous a donné raison aujourd'hui. Vous êtes euh, celui-là qui est reconnu par tous, celui-là euh, qui devrait pouvoir faire le travail que le père et les pères du parti ont fait depuis la création. On va sortir par là. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, après cette décision de justice que nous n'allons pas commenter parce qu'on est là pour commenter les décisions de justice simplement pour dire que vous êtes là en tant que le président, le, président, le secrétaire général du parti, c'est lui-là qui gère l'avenir de ce parti. Est-ce qu'après toutes ces décisions, après tous ces soubresauts aujourd'hui, vous vous sentez prêt à accompagner vos militants, vos frères, vos sœurs et le Cameroun vers les objectifs visés C'est tout ce que j'ai fait. Je crois que cette décision de la justice, c'est une décision juste, c'est une justice juste, ça fait plaisir aux militants, ça tranquillise les militants, ça a ramené un calme à l'intérieur de notre parti. Et puis, tous les Camerounais ont apprécié, parce qu'ils ont marre, parce qu'il bon, faut qu'on s'arrête, maintenant on s'est arrêté, on va ensemble, et c'est un appel à tous nos frères pour qu'on marche ensemble pour le développement de notre pays. Parce qu'on n'a pas autre chose. On n'a que ces pays. On n'a que ces pays. Et on ne peut pas passer le temps dans les luttes et les barrages. Maintenant que les choses sont claires, il faut qu que chacun apporte sa contribution, même si nous n'avons pas la même, méthode, la même méthode de voir les choses. Et c'est sur ces mots du docteur Pierre Baléguencote, secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, parti historique, un des partis qui a milité fortement pour l'indépendance du Cameroun, un parti d'obédience socialiste qui nous accompagnait dans la réflexion de ce soir sur les relations entre le Parti communiste chinois et l'Afrique. Ça a été un plaisir de vous revoir. Madame, Monsieur, retrouvons-nous sur Vision 4 quand il sera... 11h demain dimanche sur Vision 4 pour la rediffusion de cette émission mais aussi sur toutes les autres chaînes partenaires Télé Sud et toutes les chaînes africaines qui nous prennent en relais. Bien le bonsoir et à très bientôt.